Je vais vous présenter une finition qu'on peut faire sur des meubles. C'est des finitions modernes qui se font de plus en plus. Alors il y a plusieurs étapes. Je vous montrerai différentes finitions, comme quoi on peut... Le... Tout le panel de, de, de, de finitions qu'on peut faire avec cette finition-là. D'accord Aussi bien sur du bois poncé, du bois brut, etc. etc. Il y a plein de, de sortes et vous verrez le, le, le, le rendu que ça fait sur les différentes sortes de, de, de bois. Le matériel, il n'est pas si compliqué. Soit une petite ponceuse orbitale comme ça, qui, qui se trouve dans le commerce. Il y a aussi une, une, une ponceuse vibrante, et ça c'est une ponceuse orbitale qui est plus efficace, bien sûr, mais bon, ça se trouve aussi dans le commerce. Ça pas un coût, on en trouve à des, à, des, à des prix raisonnables. Un petit jeu de pinceau qu'on s'appelle avec un récipient pour mettre les produits, tout simplement, tout bêtement. Alors là, on va commencer à attaquer dans les on va dire les, les produits un peu plus techniques. On commence par du brou de noix. noix, ça vous pouvez en trouver dans, tout, euh, dans toutes les drogueries, dans tout, euh, qu'on s'appelle chez tous les quincaillers. Et après, des peintures. Des peintures, alors ce, je prends toujours des peintures à l'eau. Peintures à l'eau parce que bon, elles sont déjà moins nocives. Et puis après les couleurs, euh, j'ai choisi ces deux couleurs parce que j'aime bien ce rendu. Mais après les couleurs, c'est vous qui les choisirez. C'est vous qui allez décider des couleurs du rendu que vous voulez. Un peu de cire et puis après aussi un blanc cassé. Un blanc cassé c'est pour les finitions et avez, vous verrez, on fait une finition avec du blanc cassé ou sans blanc cassé. Une fois que cette finition sera faite, vous verrez. On fera différents rendus, soit ciré ou soit vernis. Alors soit il y a deux sortes de vernis. On va prendre des vernis, vernis en bombe qu'on peut trouver partout ou alors des vernis aussi à l'eau avec différentes qualités. Bon, première étape. D'abord, préparer le bois au ponçage. On passe, on caresse le bois, on s'aperçoit qu'il y a des petites aspérités. On va allumer la machine, aller brancher et on va poncer. Bon, là, je suis allé chercher une, une petite éponge ou une petite lingette, une lingette mouillée. Pour ce qu'on appelle, on va humidifier le bois. Alors, l'idéal, c'est l'humidifier avec un, de l'eau un petit peu tiède. Alors, avec l'action de l'eau, le poil du bois, les petits grains, du, du, du, les petites fibres du bois vont remonter. Elles vont remonter et ça empêche. Alors, une fois qu'elles qu seront remontées, ça va sécher. Et là-dessus, on va reponcer à nouveau pour couper ces fibres. Donc, maintenant, je vais remettre un petit coup de ponçage toujours avec du 120 ou du 150, un grain très fin. On passe un coup de brou de noix pour pouvoir commencer à faire semblant de vieillir le bois, pour avoir cette teinte un peu sombre qu'il y a sur tous les vieux bois. J'ai mon petit récipient, je mets mon brou de noix dedans, et tout simplement, là, vous passez les mots en travers comme ça, et après, dans le sens du fil, toujours finir dans le sens du fil, le passage du pinceau, toujours dans le sens du fil. Chose importante, euh, bah, toujours, comme je dis, il faut attendre que les surfaces soient bien sèches. Attendez qu'elles soient sèches, sinon il peut y avoir soit des taches d'humidité, des trucs comme ça, qui peuvent euh, mal réagir. Hein, D'accord Voilà, donc je vais prendre mes, mes couleurs. J'ai décidé de prendre du jaune, du rouge et du blanc cassé. Et on est reparti. Voilà, j'ouvre le pot de peinture. Hop. Vous faites toujours les bouts, comme ça. Comme ça, ça vous permet de finir... Dans le sens du fil toujours, d'accord Alors n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur. La... De hein. Une fois que c'est sec, on va passer le rouge maintenant. Toujours pareil, ben, on passe le rouge. On recouvre tout le jaune, toujours, on fait les bouts comme ça et on finit toujours dans le sens de la longueur. Ça y est, on attend que ça sèche, toujours le temps que ça sèche. J'ai mes deux couches de peinture, maintenant je vais en rajouter une troisième, c'est un blanc cassé. Nos surfaces sont finies, elles sont prêtes, prêtes à maintenant, on va découvrir la, la couleur qu que l'on veut. On sait qu'on a du blanc, du rouge, du jaune et du brun-noir. Maintenant, à nous de choisir ce que l'on veut. Donc là, on va, on va poncer tout simplement. Donc, toujours quand on ponce, on regarde ce que l'on fait. Donc, on va poncer. Je vous montre d'abord, on ponce et on enlève, on ponce et on enlève. D'accord Toujours regarder. Il ne faut pas rester, toujours appuyé dessus. Donc là, on va tourner. On va finir, on va faire une petite finition à la main, c'est juste pour donner du, du sens dans le ponçage. Hein. Donc le papier de verre, vous le pliez toujours en trois. Ça, c'est une chose primordiale, ça évite qu'il glisse. Et là, vous, vous, vous allez faire une petite finitions comme ça. Hop. Si vous voulez que ça soit un peu plus pris dans les, dans les coins, vous voyez. Hop. Des petites usures, comme sur les, sur les les sur les meubles. Après, vous pouvez user la peinture comme vous le voulez. On va dire user la peinture, parce qu'on va dire que c'est de la peinture usée. Donc pour les finitions, une fois que c'est fait ça, vous allez pouvoir soit le cirer, mettre un coup de cire dessus, ça fera plus chaud, mettre un coup de bombe à vernis comme ça, c'est un vernis cellulosique qui se qu'on trouve partout, ou alors carrément prendre un vernis à phase aqueuse, un vernis polyuréthane à phase aqueuse, là c'est carrément un vitrificateur, donc il ne faut pas hésiter. Donc là-dessus vous passez ça, et vous allez voir, j'ai fait des essais, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous montrer les finitions qu'on peut faire avec cette plaque. Donc vous allez voir, Donc là, c'est la même finition, vous voyez, avec différents aspects. C'est vous qui allez choisir. Et là, on va faire un fini tout simple. Donc là, si vous pouvez voir avec le, les effets de, de couleur, là, c'est juste du rouge et du jaune, il n'y a pas de blanc du tout. Là, c'est un vernis à la bombe. Là, c'est un vernis euh, au pinceau. Et là, c'est juste ciré. Donc. Au niveau des couleurs, là c'est beaucoup plus brillant, là c'est un peu plus satiné, et là on a vraiment un satin, c'est beaucoup plus chaud. Donc il faut savoir qu'en ébénisterie, euh, il n'y a pas que du Louis XV et du Louis XVI. On fait du design, on fait plein de choses, plein de belles choses, et donc la section en ébénisterie de, de, de, de, de Perpignan, on travaille sur tout ça. C'est vrai qu'on les forme en ébénisterie, mais aussi je leur fais, faire un petit, je, leur fais faire, je leur donne un petit, je leur fais un petit clin d'œil sur les finitions c'est une chose importante parce que ça justement c'est ce qui va c'est le petit plus qui va faire que le client va choisir de venir chez vous parce qu'on va trouver ce qu'il veut et ce qu'il aime on est toujours au service de, du client et ça c'est euh, une chose pouvoir euh, euh. pouvoir créer ce que l'on rêve et nous on est ministéri des fois on arrive à le faire